Bonjour, je m'appelle Alice, euh, je suis en deuxième année au DUT Packaging, emballage et conditionnement de Castres. Euh, avant ça, j'ai fait donc, un bac économique et social avec spécialité maths à Royan, donc c'est pas très près de Castres. Et euh, en dehors de, du DUT, je prends aussi des cours à l'école des beaux-arts de Castres pour compléter ma formation. Donc après le bac, je me suis plutôt orientée vers un DUT, puisque c'était un peu comme au, au lycée, il y avait des cours dans des classes assez réduites. Les professeurs allaient nous suivre et ça allait être plus, on allait être plus euh, euh, encadré qu'à la fac ou dans une autre formation. Et euh, Du coup, j'ai cherché euh, pas mal de formations sur internet et j'en suis arrivée à trouver le packaging. Euh, ça m'a plu puisque ça regroupait euh, des aspects assez scientifiques, mais aussi créatifs. Et je me retrouvais bien là-dedans parce que je n'avais pas fait beaucoup de sciences au lycée, donc ça me manquait un peu. Et puis, euh, je suis arrivée à Castres parce il n'y euh, avait pas beaucoup de DUT packaging en, en France. Donc, euh, et ben Castres était le plus proche de chez moi. Donc, euh, je suis là. Donc le DUT Packaging, Emballage et Conditionnement, il regroupe trois, trois axes. Euh, la conception, la logistique et la qualité. Euh, moi, ce que je préfère, c'est l'axe de, la de la conception. Pardon. Et euh, après le DUT, je voudrais poursuivre vers une école d'ingénieur ou alors un master en packaging. Et après, pour travailler dans un bureau d'études en conception, euh, euh, plutôt vers le carton, faire des, des emballages carton, les créer, euh, faire des maquettes, tout ça, ça m'intéresse.